Je vous explique, il faudra désigner quelqu'une parmi vous avec qui je vais bavarder pendant deux minutes seulement. Pardonnez, décidez-moi moi. D'accord, on va parler pendant deux minutes. <rire> tu as su, Mais hein. Suivez d'abord hein, si vous avez le principe. Vous connaissez le principe ou pas Ligne, c'est bon, tu connais le principe Non, non, non. Mais dit... voilà, qui connaît le principe non, On va pas bavarder moi. pendant deux minutes il ne faut pas redire une chose que vous aurez déjà dite. Hum. Un mot ou une phrase que vous aurez déjà dite dans la même conversation. Voilà. Okay. Quoi que je dise, quoi que je fasse. Ok. – Quoi que je dise, quoi que je fasse. Okay. Que je dise, que je fasse. Okay. Oubliez Sonia. Ça ne changera rien dans votre vie. Non, l'église n'aura pas. Ce qu'il y a, c'est quoi non, pas ça? C'est moi qui donne les règles. D'accord. Il ne faut pas non, dire non, je ne savais non, pas. pas. Ok, bon, vous allez supposé savoir. Non, Très bien. Non, non, non, non. Je commence avec qui? Là-bas. Là-bas. <rire> <rire> non, non, Sonia, expliquez. <rire> non, c'est moi qui ai dit, je vais échouer, c'est tout. Faut pas redire quelque chose que tu auras déjà dit au cours de cette même conversation. Juste deux minutes, c'est pas long. marie c'est on a gagné la conversation là On a gagné la conversation. Ok, allez, dis-moi. On va, vas-y. Faudra actionner le buzzer et dire arrête-moi si tu peux, c'est ce qui déclenche le chrono et valide la conversation. C'est un moment qui fait. J'arrive pas à me concentrer en fait. Et tu dis arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Ok, très bien. Top chrono. Amélie Ouabeyi, ça va Oui, ça va. Quel est ton nom à l'état civil Zague Ouabeyi Amélie. Pardon Zague Ouabeyi <rire> pas <rire> Vous ah, perdez un point. Je me tourne à présent, mais. C'est pas grave. Les cocodiennes. C'est pas grave. Pas grave. Okay. Non, mais ça va okay. pas couler cool, hein, parce qu'elles ont vu. Qui comment... représente la cocodienne <rire> Ça change rien. Je serai M6, quoi, si. Ce c M6 quoi, si. ah, Je fais quoi Arrête-moi si tu peux. Tu actionnes de buzzer et tu dis arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Ton prends. Le M6, c'est pourquoi Marie-Catherine Coissy. D'accord. Et euh, le prénom de ta mère, c'est lequel ah, Si tu t'en souviens, bien sûr. Afoué. Ah, Merci, au revoir. Tu as dit deux fois Deux fouet. fois, Affoué. Tu commences à 12. Ah non, on ne doit pas ah. répéter deux fois les mêmes mots. C'est pas grave. Pour votre bonheur, on fait un ça. dernier tour. Oui. Ouais. On ne doit pas répéter deux fois non, les non, mêmes bon, mots. Non, non, c'est bon, là, c'est à ah moi ouais, cette fois. On ne doit pas ça. répéter deux fois les mêmes mots. C'est ça. c'est ça. Si es il te dit qu'il n'a pas compris, tu ne répètes pas. J'ai compris Merci, coach. J'ai compris, Merci à il euh, y a un mot, vous de, y a, je vous Arrête -moi passe. Arrête-moi si tu peux. Top chrono. Le ah BZ. Ouais, ça va Bien. Ça va comment Très ah, <rires> bien. <C 'est... rires> vous tombez à 15. Non. Rapidement. Non, non, non, non, ça marche fait, non. pas. Il faut... Euh, on remet le compte à zéro. Bon, en fait. On ouais, déstabilisé. D'accord. Cinq débouté. fois, non. On a vraiment entendu ça ici. Débouté. Allez, c'est à toi. Arrête-moi si tu peux. On lance le chrono à présent. Ça va, Lynn Très bien. Lynn, on est, je suis d'accord que c'est un diminutif. Tout à fait. Tout à fait. Lynn, comment alors C'est quoi la bonne appellation Jabert. Pardon Jabert. Oh, C'est difficile, hein? On a pas dit. le C'est hein. très Moi, bien. C'est allé très vite? C'est oui. mieux aussi. Comme quoi, avec les mamans, on ne dure pas, on <rire> On quoi, 15, 11. Alors, on...